Bienvenue à 7 ans, 5 minutes avec Alain Patrick, 5 minutes avec moi-même, ok? Euh, que faire lorsque on a tout le temps des envies de suicide? Que faire lorsqu'on a tout le temps des envies de suicide? Bon, là-dessus, je ne vais pas faire de blagues, hein, sinon ça va me causer des problèmes. Hein, je ne vais pas blaguer là-dessus. Euh, même si mon, clapet, mon clap, hein, il est tout prêt. Mon clap, non, pas le clapet. <rire> Que faire lorsqu'on a des envies de suicide tout le temps? Euh, généralement, parfois, le suicide, le suicide est lié à la dépression. Et euh, le problème de la dépression peut se résoudre avec une relation ferme avec Dieu. Quand je dis une relation ferme, ce n'est pas aujourd'hui je prie, demain je ne prie pas. C'est tous les jours vous priez. Tous les jours vous vous rapprochez de Dieu. Parce que la Bible dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Il y a plusieurs raisons au suicide. Euh, la première raison, c'est par exemple le vide qu'il y a au-dedans de vous Et vous pensez peut-être que dans le delà, vous aurez la paix euh, La deuxième raison, c'est une déception sentimentale Pour ça, vous devez tout simplement relativiser Et vous dire que vous allez croiser mieux Et c'est vrai, vous allez croiser mieux euh, La troisième raison, c'est euh, tout simplement causé par la dépression Et la dépression euh, la plus difficile, c'est celle qui est euh, euh, Comment on peut dire ça Biologique euh, celle qui est due à un dérèglement hormonal. Pour ça, il y a deux choses à faire. Vous devez prier pour la guérison divine pour que le Seigneur puisse vous guérir. Et la Bible dit qu'il s'est chargé de nos maladies. Et parce qu'il s'est chargé de nos maladies, euh, euh, vous pouvez aujourd'hui être guéri par ces meurtrissures. Vous avez déjà été guéri. Ça a été fait il y a 2000 ans. Et vous pouvez donc vous saisir de la guérison divine. Maintenant, si vous n'êtes pas chrétien... Euh, je vous dis, Dieu peut vous guérir de la dépression. Le Seigneur Jésus peut vous guérir de la dépression. La Bible dit qu'il verse sur nous, sur nous ce qu'on appelle une huile de joie. Et il peut mettre dans ta vie une huile de joie. Euh, il peut déverser dans ta vie une onction qui t'amène à être joyeux tout le temps et qui te délivre complètement de cette tristesse que tu ressens et euh, qui t'enlève complètement la joie de vivre. L'autre chose aussi, c'est que tu peux te faire aider. Tu peux euh, aller dans une église pour qu'on prie pour toi, dans une église qui croit en la guérison divine, pour qu'on puisse prier pour toi, pour que le pasteur ou l'homme de Dieu qui est dans cette église puisse t'imposer les mains afin que tu sois délivré de la dépression. Parfois, la dépression peut être aussi démoniaque. Euh, C'est-à-dire que c'est un démon qui est entré dans votre âme et qui vous tient prisonnier. Et ce démon vous fait croire que vous n'allez jamais être heureux. Ce démon vous fait croire qu'il euh, y a un mal-être dedans de vous qu'il faut combler par la mort. Il ne faut surtout pas faire ça. Parce que euh, pour moi, se ce suicider, c'est aussi parfois un signe d'égoïsme. Parce qu'on ne pense pas à ceux qui vont rester, à ceux qui vont vous pleurer, à ceux à qui vous allez manquer, au mal, à la douleur que vous allez causer. Euh, parce que vous n'êtes plus là, parce que vous êtes parti. Donc ne faites surtout pas ça. La solution, ce n'est pas se suicider. La solution, c'est vraiment se rapprocher de Dieu. Moi, je crois que Dieu peut combler ce vide qu'il y a au-dedans de toi. Dieu peut mettre dans ton cœur une huile de joie. Dieu peut euh, te délivrer de ses esprits suicidaires. Voilà, donc euh, si tu veux vraiment être aidé, tu peux venir nous rejoindre dans nos églises euh, personnellement, j'ai des églises... Euh, euh, j'ai des églises... J'ai église deux églises à Paris. Une à Montreuil, une à Épinay. J'ai une autre église à Rennes. Tu peux aussi aller à Rennes. Il y a des gens qui peuvent t'aider là-bas. J'ai une église à Lyon. Il y a des gens qui peuvent t'aider aussi là-bas. Euh, j'ai une église à, à Rodon. Euh, là-bas aussi, il y a des personnes. J'ai une église à Brest. Il y a des personnes... À Vernon, il y a aussi des personnes qui peuvent t'aider. Euh, voilà, c'est des personnes qui sont... Euh, équipés pour ça et euh, qui peuvent euh, t'aider à t'en sortir voilà, voilà, pour avoir toutes ces adresses vous pouvez aller sur euh, mon Facebook ou sur euh, notre site internet acerministère.com gloire au Seigneur euh, je vous dis euh, au revoir et à bientôt, posez vos questions je vais répondre et euh, je vais faire de mon mieux pour euh, euh, apporter des éléments de réponse satisfaisant que le seigneur vous bénisse à bientôt hey, hey.